Avant d'aborder les spécificités des énergies marines renouvelables, on va regarder dans quel cadre elles se développent en France, en Europe et, et, et dans le monde, euh, au sein de l'ensemble des énergies renouvelables. Tout d'abord, il y a la prise de conscience du réchauffement climatique dû aux émissions de gaz à effet de serre et en particulier du dioxyde de carbone. Euh, le, si on ne fait rien, euh, la température à la fin du siècle aura augmenté de, de 6 degrés. Un autre scénario, beaucoup plus optimiste, euh, consiste à limiter cette augmentation à 2 degrés. Et pour y parvenir, euh, eh bien faire appel à différents paramètres, dont l'exploitation des énergies renouvelables, à peu près 25% de, de, de l'effort. Le reste est couvert par une meilleure efficacité énergétique, par le stockage du dioxyde de carbone, par euh, un recours plus important au nucléaire, à la cogénération, ou même à l'optimisation euh, de l'usage des carburants fossiles que l'on a aujourd'hui. Alors... Les énergies marines renouvelables, eh bien on, les en, on les identifie jusqu'à présent très peu dans les, dans les prospectives. En fait, si on les regarde de plus près, au sein de l'éolien, il faut estimer qu'il y aura à peu près 50%, voire plus, euh, de, de l'électricité produite par ce secteur qui sera produit offshore. Euh, par ailleurs, euh, les énergies marines euh, renouvelables euh, sont comptabilisées parmi les autres énergies renouvelables comme la géothermie et, et autres, mais vous voyez, c'est encore euh, donc à, assez faible, euh, alors que euh, ce sont des énergies renouvelables physiques ces énergies euh, proviennent euh, de l'interaction euh, de la terre avec le soleil et puis et puis la lune euh, la première interaction elle est gravitationnelle et elle va conduire aux marées à la production des marées en mer euh, la deuxième interaction qui elle est beaucoup plus importante en termes d'apport d'énergie à la Terre c'est le rayonnement solaire qui va réchauffer de façon évidente les, les, les océans mais va aussi réchauffer l'atmosphère ce qui conduit et euh, eh bien euh, dans, dans ce couplage océan de atmosphère à la production de vent puis hein, de, de vagues et ce sont donc bien les énergies démarrées, l'énergie du vent l'énergie de la houle euh, qui constituent euh, l'essentiel des énergies marines renouvelables que l'on va Traité ici. C'est un mix complexe hein, euh, qui euh, fait appel à différents euh, moyens de, euh, de récupération de l'énergie et qui sont à des degrés de maturité technologique euh, bien échelonnés. Depuis plusieurs décennies, on s'est exploité le Marais-moteur. Euh, C'est en fait, euh, lorsque la marée produit une, un marnage suffisant, eh bien on construit un barrage, et cela fonctionne comme euh, un barrage hydraulique avec quelques adaptations. Euh, depuis une décennie, se déploie en Europe du Nord, tout particulièrement sur la mer du Nord et sur la Baltique, de l'éolien offshore dans des milieux peu, peu profonds, où on va donc poser ces installations en mer. L'hydrolien ensuite, eh bien, c'est avoir recours encore à l'énergie des marées, mais cette fois-ci exploiter les zones où le courant a une vitesse suffisante pour faire tourner des pales et, et, et donc des, des hydroliennes. Euh, C'est donc un degré de maturité un peu moindre puisqu'il n'y a eu que quelques prototypes testés et euh, de même pour l'éolien flottant euh, qui lui euh, prend le relais de l'éolien imposé lorsque la profondeur d'eau devient plus importante. Euh, sur des plateformes flottantes euh, héritées de euh, l'offshore pétrolier, eh bien, on peut donc euh, monter des, des éoliennes. Ensuite, il faut citer l'énergie thermique des mers, l'énergie thermique des mers ou de marée thermique, euh, qui exploite euh, le fait que dans les zones euh il y a une stratification de l'océan entre les zones profondes et les zones de surface. Et on va pouvoir exploiter avec des machines thermiques, en fait, euh, cette différence de température, euh, avec des systèmes flottants ou à terre. Euh, mais vient encore après, ça peut paraître étonnant, parce que lorsqu'on regarde la mer, on voit tout de suite l'énergie des vagues, et bien le houle le, le moteur est en fait à un degré de maturité relativement peu élevé. Pourquoi euh, Parce que bien que des prototypes aient été testés, il y a de fortes euh, difficultés à obtenir des systèmes fiables. Euh, enfin, euh, la pression osmotique est un phénomène assez particulier, celui donc du rejet d'eau douce en eau de mer, et avec tout un système de membrane, on peut euh, augmenter la, la, la pression dite la pression osmotique et turbiner cette pression, et avoir un système électrique. Ce sont dans des lieux tout à fait spécifiques que l'on peut exploiter euh, cette énergie. Alors, je vous ai parlé de maturité, et on le voit tout de suite euh, sur, ces, sur ces diagrammes euh, qui vous parlent des installations euh, branchés sur, euh, sur un réseau électrique. Alors, il y a quelques milliers de mégawatts pour euh, l'éolien posé, et essentiellement en Europe, et je vous l'ai dit, en, en Europe du Nord. Pour le marémoteur, euh, Asie et Europe font, font, font jeu égal, euh, on voit un petit peu apparaître l'Amérique, mais finalement, euh, il n'y a euh, que euh, deux grosses usines dans le monde, celle de la Rance qui fonctionne depuis 40 ans à 240 MW et qui a été surpassée depuis deux ans euh, par une usine en Corée du Sud à 254 MW. Par contre, euh, quand on passe à l'hydrolien, euh, il n'y a que quelques mégawatts qui sont aujourd'hui euh, constamment sur, sur le réseau, installés sur le réseau, toujours en Europe, et euh, en fait en Europe essentiellement dans les îles britanniques, et même surtout dans une région, euh, c'est-à-dire en Écosse. Euh, il y a tout particulièrement en Écosse une zone de test euh, dans les orcades au nord de l'Écosse pour les euh, prototypes à la fois hydroliens et, et, et où le moteur. Alors, pourquoi s'intéresser tout particulièrement aux énergies marines renouvelables euh, en Europe et en France Eh bien, c'est que les ressources marines sont très abondantes et on peut aussi constater qu'elles sont fortement prévisibles. Elles sont intermittentes, mais, mais, mais prévisibles, voire constantes lorsqu'il s'agit de l'énergie thermique des mers. Il y a de faibles externalités, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des crises euh, internationales. Euh, on n'a pas besoin d'acheter de, de, grand-chose d'autre que des terres rares euh, pour euh, les euh, les aimants permanents. et, et L'essentiel repose sur de l'acier, du béton, de, de, de la manœuvre. Euh, C'est un défi économique à l'export. On sait que l'Europe euh, a identifié que l'on pouvait avoir une croissance bleue euh, vers les activités maritimes, et, et la France, tout particulièrement, est bien placée avec une industrie navale et offshore euh, qui cherche une reconversion. Si on a donc, si on exploite dans notre mix énergétique les énergies marines, on aura cette capacité euh, d'aller exporter ce que l'on aura produit de manière industrielle. Et un point enfin tout à fait particulier, ce sont les marchés de niche. C'est remarqué que euh, nous avons les milieux insulaires euh, ou des euh, communautés aussi qui sont hors réseau sur des péninsules éloignées. Et dans ces conditions, euh, le coût de l'électricité aujourd'hui est très élevé dans ces régions et les énergies marines renouvelables offrent déjà une alternative compétitive à, à, à d'autres productions d'électricité. Parlons justement des coûts. Il faut distinguer le coût initial, ce qu'on appelle le CAPEX, le capital expenditure. On immobilise du capital par eh bien, toute, la fond toute la partie euh, design, étude, et puis construction, puis installation hein, du, du système, voire également son, son démantèlement. Alors... Ce, on voit tout de suite que bah, l'éolien euh, posé, euh, de par son, son avance euh, technologique, offre déjà euh, des coûts euh, d'investissement de, euh, de, de, euh, plus, plus faibles. Euh, mais une fois que ces installations sont réalisées, eh bien, il y a l'OPEX, qui est l'Operational Expenditure, qui comprend essentiellement la maintenance et la, le, la spécificité euh, des énergies marines. C'est bien entendu de faire appel à des navires, à pas mal de main d'œuvre, etc. Donc des coûts de maintenance relativement élevés, mais aussi euh, des coûts de redevance euh, puisqu'on est sur euh, non pas sur le domaine privé, mais sur le domaine euh, public. Et là aussi, il y a donc un coût de location des, euh, de, la, de la zone d'implantation. Et puis, les assurances, euh, puisque c'était des systèmes qui pouvaient avoir des questions de fiabilité et donc, euh, un des objectifs, bien entendu, est de réduire ses coûts, mais ça fait partie euh, des, des, des, des coûts opérationnels. On en déduit alors le coût auquel, effectivement, euh, l'énergie est produite, c'est le levelized cost of energy, qui comprend un certain amortissement de ce capital et euh, les coûts euh, d'exploitation. De, alors, ces coûts, il faut le reconnaître, aujourd'hui sont très élevés pour euh, les énergies marines renouvelables, euh, à, à plusieurs euh, centaines d'euros de, de, euh, le, le mégawattheure, entre 100, 180 jusqu'à jusqu 400. Mais un objectif que s'est donné tout le secteur, c'est d'atteindre 125 euros le mégawatt -heure vers 2025, de façon à être compétitif vis-à-vis -vis des autres énergies renouvelables, mais aussi du renchérissement probable euh, de l'exploitation des énergies fossiles et du nucléaire. Alors une fois ces considérations économiques euh, établies, il faut aussi regarder euh, comment déployer de façon optimale les énergies marines renouvelables. Il y a des considérations techniques, des considérations réglementaires et des considérations d'usage. Techniquement, tout d'abord, il faut que ce soit rentable d'un point de vue de la ressource, c'est-à-dire avoir une ressource énergétique suffisante qui euh, s'identifie hein, sur, sur des, des zones où il y a plus de vent, plus de courant, plus de houle, etc. Euh, deuxièmement, et il faut autant que faire se peut ne pas aller trop loin en mer si la bathymétrie croît. La bathymétrie, donc c'est la profondeur d'eau, euh, les installations seront moins coûteuses si la profondeur est, est faible. Par ailleurs, si on a l'ambition d'apporter cette électricité sur le réseau, il faut disposer de points de raccordement. On va pouvoir massivement euh, donc alimenter le, le réseau. Deuxième point, ce sont des contraintes réglementaires celle de l'environnement. Il y a fort heureusement une prise de conscience qu'il faut avoir euh, donc euh, de prendre en compte les impacts potentiels de ces énergies marines et puis il y a des zones de toute façon euh, où euh, les, euh, euh, les exploitations de, de toute nature sont, sont, sont limitées. Euh, deuxièmement, euh, il y a euh, des, des zones où le trafic aérien ou bien le trafic maritime sont aussi réglementés mais donc du coup doivent avoir une certaine priorité de même que des zones réservées à la défense. Ce qui revient aussi à regarder quelles sont les questions d'usage, des usages traditionnels comme celui de la pêche, ou en devenir comme la conchiculture ou l'aquaculture, ou aussi en très fort développement comme l'extraction des granulats marins. Tout ça définit des zones d'exploitation qui peuvent être plus ou moins compatibles avec le déploiement des énergies marines, de même qu'avec les usages de loisirs, euh, du tourisme, de la plaisance. Alors comment fait-on eh pour chacun de ces paramètres, on établit des cartes dans un système d'information géographique, et on croise ces cartes pour déterminer des zones optimales de, de, de déploiement. Alors, autoriser aussi cette exploitation, euh, c'est regarder différents types de lois. Celles qui concerne euh, l'environnement, qu'on a mentionné tout à l'heure, eh c'est la loi sur l'eau, ou même dans des zones très particulières, la natura 2000 en mer. Mais... Euh, lorsque l'on produit de l'énergie avec des énergies renouvelables, tout particulièrement intermittentes, il faut pouvoir attester que l'on a un certain productif et attester aussi que l'on produit un courant d'une qualité suffisante. Donc voilà un deuxième une, un deuxième type d'autorisation. Enfin, euh, on se déploie sur le domaine public maritime, donc qui n'ont pas privé. Alors, donc il faut faire un certain nombre d'études euh, pour regarder quelles incidences il peut y avoir sur la navigation et prévoir comme je l'ai mentionné tout à l'heure en parlant du CAPEX, le démantèlement complet hein, des installations, c'est bien sûr quelque chose que l'on ne retrouve pas euh, sur euh, le, le renouvelable terrestre. En synthèse, eh bien, euh, les EMR apportent euh, un, de la pertinence, de la fiabilité de et de l'efficacité. La pertinence, c'est que la France est une nation maritime, euh, elle a une filière euh, industrielle euh, qui peut largement se développer, et enfin, euh, dans ce domaine, elle dispose d'une vitrine outre-mer tout à fait exceptionnelle avec euh, la deuxième zone économique exclusive mondiale hein, de, euh, que nous possédons. L'impact euh, environnemental, euh, nous y sommes vigilants. Heureusement, en France, il y a tout l'arsenal le, le, euh, réglementaire pour euh, regarder ces, façons, euh, ces, ces questions de manière, de manière pertinente. Les premiers retours d'expérience, c'est que de toute façon, ce sont des, des impacts faibles. Et deuxième retour d'expérience, c'est que euh, pour les quelques prototypes aussi qui ont été testés en France ou en Europe, l'acceptabilité sociale est forte. Deuxième point, la fiabilité. On a vu qu'il y avait de faibles externalités, donc le risque économique est, est, est faible. Deuxièmement, un point que je n'ai pas encore cité, c'est que euh, par ces énergies, on peut obtenir une, une alimentation électrique stratégique un peu, un peu de base euh, minimale. Enfin, c'est un champ d'innovation euh, sur l'installation, la maintenance, la durabilité euh, qui, qui, qui permet euh, d'avoir un, un développement euh, là aussi tout à fait, tout à fait stratégique. L'efficacité, c'est que le potentiel naturel euh, est, est fort, comme on l'a dit. Et deuxièmement, nous disposons d'un réseau électrique qui, pour la France métropolitaine, permettrait d'absorber sans difficulté euh, une production massive euh, d'énergie marine renouvelable.